Bonjour, nous vous invitons à nos Journées Europe Créative, un rendez-vous que nous avons inscrit dans notre cycle conversation. Alors, converser, mais converser sur l'Europe et sur la culture. Il est plus que temps de parler d'Europe. Euh, les années à venir sont décisives pour le projet européen. Le moment est difficile, les complexités s'accumulent. Euh, il nous faut un endroit où nous pouvons avoir une parole informée et articulée sur le projet européen. Notre projet de société, la place de l'Europe dans le monde, en tout cas ce que nous souhaiterions voir comme place. Conversation peut parler de culture, quelle culture et quelle politique culturelle euh, au niveau européen. Alors Au niveau européen, c'est peut-être quelle politique culturelle commune euh, qui viendra compléter les, les politiques de chaque État. Euh, les questions là aussi sont nombreuses, quelle euh, interculturalité, quel dialogue entre nous, quels nouveaux euh, phénomène à prendre en compte, quelle nouvelle mutation à prendre en compte. Au cœur de ces conversations, euh, la question par exemple des migrations, la question des déplacements euh, sera cette année, occupera cette année je pense, la quasi-totalité de nos moments. Nos journées euh, se tiendront comme l'année passée à Anigra, à Arcueil, les 5 et 6 septembre. Nous avons choisi de centrer nos propos ou de donner un titre à ces conversations « commoners », une manière de parler ensemble de la culture comme bien commun et de l'Europe comme bien commun.